bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment migrer un atelier de Scenari Chain 4.0 vers un atelier Scenari Chain 4.1 donc il s'agit de recréer euh, par exemple ici l'atelier WebMedia qui est donc basé sur le modèle WebMedia pour cela je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers, je vais chercher le dossier Scenari Chain 4.0 dans ce dossier, j'ai un dossier WebMedia qui va contenir toutes les sources et toutes les publications de mon atelier WebMedia. Je le copie, c'est RLC. Je vais ensuite le coller dans mon dossier qui correspond à ScenariChain 4.1. Donc j'ouvre mon dossier ScenariChain 4.1 et je vais le coller. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà collé ce dossier dans WebMedia, dans le dossier Scenari Chain. Alors la copie peut se faire plus ou moins vite en fonction du nombre de ressources dans ce dossier. Je retourne dans mon scénario chain 4.1, je vais créer un nouvel atelier que je vais nommer exactement de la même manière qu'il a été copié. Donc là c'est un web media en minuscule. Et je vais avoir une proposition de reprendre cette définition d'atelier ce qui veut dire qu'en fait il a trouvé un dossier webmedia je clique dessus et mon dossier webmedia a été créé alors lorsque je vais l'ouvrir il va m'afficher un atelier en échec mais ne vous affolez pas il suffit d'aller dans l'onglet édition des propriétés et vous voyez là que euh, il est en WebMedia 2, mais un modèle d'atelier inconnu. Par contre, dans ma liste, j'ai déjà installé le WebMedia 2.2. Je choisis aussi les publications euh, disponibles. Je fais enregistrer. Il me propose de mettre à jour l'atelier. Je fais continuer. Il me fait la migration. Je fais fermer. Et lorsque je vais ouvrir mon atelier, je vais retrouver... Tous mes exemples et tous mes modules de formation. Voilà, merci.